Bonjour à tous, nous sommes le 30 novembre 2020, euh, on est la dernière journée de novembre. Euh, Aujourd'hui, on a une, une conférence de la part de Chrissia Freeland au Canada, accompagnée de Justin Trudeau, bien entendu. Euh, en tout cas, c'est presque sûr, je ne sais pas si ça va être c'est en ligne, j'imagine, parce que maintenant, euh, M. Trudeau est, est erré dans sa maison et euh, euh, vit euh, l'isolement volontaire euh, euh, Christian Christia Freeland, ça doit être la même chose, en tout cas, peu importe, là, euh, euh, ici euh, au Québec, on est encore en confinement, on va avoir une petite permission euh, le jour de Noël, je pense quelques, euh, je pense c'est 10 personnes, en tout cas, c'est vraiment restrictif, je sais que vous en France, en tout cas, ceux qui m'écoutent, les Français, les, les Belges, je sais pas, êtes, euh, aux... Euh, en Allemagne, euh, je ne sais pas trop, mais en France, j'ai vu ça, euh, c'est quand même euh, assez raide. Je pense que vous devez mettre des masques un peu partout euh, euh, lorsque vous vous promenez. Euh, c'est assez terrible. Nous, ici, euh, c'est dans les, euh, les magasins seulement et on doit pratiquer encore la distanciation. Mais ce qui est <rire> un peu paradoxal, c'est qu'on commence à voir qu'il y, qu y a beaucoup de personnes qui euh, euh, font euh, des partys. <rire> On a Ici, on a une discothèque là, quelque part clandestine et euh, la police est... Entrer là-dedans, évidemment, le coronavirus, c'est terrible. Donc, euh, ils sont entrés là-dedans, on fait des arrestations. Il euh, de, y a le fameux restaurateur à, à Toronto qui se trouve avoir été euh, euh, arrêté euh, et accusé de 14. Je pense que c'est 14 accusations. En tout cas, euh, on est un peu dans le délire. Je comprends tout ça que le coronavirus, c'est un... C'est c'est dans la racine des grippes, parce qu'il ne faut pas des grippe, mais même s'il y a des experts qui le disent, euh, c'est une grippe qui est euh, terrible pour les personnes âgées. C'est au-dessus de 70 ans qu'il se trouve avoir le danger le plus. Euh, euh, puis c'est dans les statistiques, c'est clair. Je regarde les statistiques. Pas tous les jours, mais presque toutes les semaines là, pour essayer de me tenir au courant. Et en ce moment, la majorité, en tout cas ici au Québec, des morts, c'est dans les CHSLD et les résidences de personnes âgées. C'est là qu'il y a le problème. Et je pense que c'est un peu partout euh, la même chose. C'est pas à minimiser. Il euh, faut faire attention à nos personnes âgées, tout ça, c'est sûr, mais je veux dire, est-ce qu'on paralyse l'économie au complet pour euh, peut-être une manière de faire qui euh, se trouve à être euh, vraiment remise en question? Parce que j'ai regardé encore euh, en Suède, en Suède, <rire> en Suède, euh, et on en remet là, en Suède, on se fie aux, aux citoyens et les citoyens font un bon travail. De distanciation, euh, faire attention de ne pas contaminer les personnes. Et c'est super, et c'est comme ça, comme, comme ça que ça devrait fonctionner, faire confiance euh, aux citoyens et ne pas leur parler comme des enfants. Vous, heureusement, euh, ceux qui m'écoutent en France, euh, je comprends que vous avez quand même un débat, ben, je dirais public. En tout cas, il y a beaucoup, plus, beaucoup de personnes qui peuvent s'exprimer, mais ici, comme je vous dis, dis souvent, c'est. Oh, oh, on peut pas s'exprimer. Et euh, hier, j'ai écouté une vidéo de Charles Sana. Ça m'a quand même fait du bien. Euh, je l'ai mis sur mon site. Euh, C'est... Euh... Euh, « Vous vous sentez mal en ce moment, c'est normal, vous vivez euh, en absurdistant. » Et j'ai vraiment aimé euh, la manière de voir ça, je suis à peu près bon, sur la même ligne de pensée euh, que lui, mais il y a plusieurs personnes aussi qui pensent à peu près la même chose, que ce soit des Québécois, des Français. Euh, on voit que dans le fond, on a plein plein de contradictions qu'on nous impose en pensant que nous, on va tous accepter ça, on nous avait dit au commencement que le masque, c'était pas bon. bon, maintenant c'est bon, on sait que le masque est pas efficace, mais là, en tout cas, on l'impose, peu importe. Bon, on va revenir à nos moutons, c'est-à-dire l'économie, aujourd'hui, c'est ça, on a euh, quand même quelque chose d'important, ça se trouve être qu'il s'y qui va faire une mise à jour économique, on avait eu, je pense, c'est 360, euh, cet été, là, 368 millions euh, de déficits, euh, je, je l'ai mis sur mes sites, j'ai mis... Euh, euh, de mise à jour économique. Je pense que c'était 368 euh, millions, euh, c'est un déficit, 370, ouais, millions, euh, un milliard, excusez, de, de déficit, de plus face au début du euh, de la crise du coronavirus en masse avec l'argent qui a été injecté. Et on a fait une révision et ça serait 400 milliards de dollars pour le Canada. Euh, C'est record, là euh... mais de toute façon, euh, je pense qu'avec Christian Frieden, parce que le 378 milliards était sorti avec euh, euh, euh, Morneau, qui a été décollé de là, pour deux raisons. Une des raisons, c'est que dans le fond, il y avait eu le scandale de Wisharity avec la famille Trudeau et Morneau est impliqué, donc on, on l'a torsé en pensant que toutes les traces devaient être effacées. Et la deuxième raison, c'est que euh, Chrysia Freeland est reconnu pour être euh, euh, très dépensière, donc euh, il n'y a pas de limite à ouvrir les coffres du Trésor pour distribuer. Et dans le fond, euh, si on le fait aux grandes entreprises, comme je vous ai toujours dit, je suis vraiment pas un, un communiste. C'est sûr, euh, je sais qu'il y a des idéologies qui peuvent euh, faire en sorte que le Canada euh, euh, puisse tomber dans, dans ce rôle là comme un peu aux États-Unis, ce qu'on est en train de faire, tomber dans des mentalités communistes. Mais euh, je pense quand même que tant qu'à distribuer aux distribué aux grandes entreprises qui sont des entreprises euh, euh, vides dans le fond qui qui ne donnent plus de rendement, on avait vu ça dans certains graphiques dans mes euh, mes vidéos passées. Donc tant qu'à donner à une entreprise euh, qu'on appelle euh, zombie, euh, pourquoi pas le donner directement au peuple et c'est pas d'une manière communiste que je parle, c'est que tant qu'à donner donner le au peuple qui vont pouvoir consommer et faire repartir cette fameuse économie. Donc, euh, en tout cas, euh, on va parler de ça. Ça va être assez important. C'est aujourd'hui, c'est à euh, 16h. Je pense que j'ai reçu le ben, parce que j'ai reçu le, le, les communiqués là, directement dans mon courriel. On, tout le monde peut faire ça. Donc, euh, je sais que c'est à 16h qu'elle va parler. Euh, je pense à la Chambre des communes. Euh, donc, ça va être assez important parce que c'est une mise à jour et euh, peut-être reparler un peu d'autres programmes ou d'autres incitatifs qui devraient être mis en place pour aider justement les entreprises Surtout qui en ont vraiment besoin. Parce que des petites entreprises qui crevent littéralement en ce moment. Et je ne parle pas simplement. Ben, simplement. C'est déjà assez important. Euh, des restaurants ou des centres d'entraînement, on revient souvent là-dessus. Mais il y a beaucoup, beaucoup d'entreprises dans plusieurs secteurs qui. Euh, qui, qui en souffre, qui sort de ce qui arrive en ce moment, et on regarde euh, ce qui arrive au niveau des grandes entreprises. j'ai rien contre Amazon, j'ai rien contre Walmart, mais quand même, euh, les grandes entreprises de Walmart, Amazon, Costco, euh, Dollarama peu importe, Savir, euh, le, ben, le Black Friday qu'on appelle ici, on a essayé de faire un événement euh, euh, semblable euh, de ce qui existe aux États-Unis, ce qui vient de se passer... Euh, euh, Thanksgiving là, euh, on a essayé de faire un événement comme ça Black Friday et euh, en tout cas aux États-Unis euh, au niveau de la fréquentation des magasins, euh, j'ai vu que c'était pas fort, au niveau économique euh, par contre c'est très très fort mais c'est plus des achats en ligne, c'est vraiment des achats en ligne, donc euh, les géants de ce monde profitent pleinement des achats en ligne et pour l'avenir euh, ça changera pas, là. donc euh, il faut absolument que les petites entreprises euh, s'ajustent à cette réalité qu'on nous a imposée, il y a des entreprises qui ne, ne, de, euh, ne sont pas capables de suivre, comme le, le modèle des centres d'achat avec des boutiques intérieures, euh, cette valeur, mais à cause de, bah, de cette crise qu'on a amplifiée du coronavirus, euh, parce que dans le fond, euh, je sais, que de, comme je vous ai toujours dit, le coronavirus c'est un vrai virus, c'est pas ça que je dis, mais on a amplifié ça et on a pris des mesures qui contrairement à la Suède et à d'autres pays qui ont fait en sorte que cette manière de voir l'économie est complètement détruite. et euh, Ou si on a là-dedans le grand ricette, euh, on voit Trudeau s'est échappé, je ne sais pas si c'est volontaire, ou involontaire ou euh, il a fait une, une nouvelle... Euh, <rire> Euh, en tout cas un nouvel acte manqué là, mais il s'est échappé et euh, lorsqu'on commence à parler du grand récit tout le monde en parle et, et dans le fond on le savait très très bien si euh, on est au courant comme vous êtes au courant si euh, vous suivez vous me suivez ou vous suivez d'autres sites là, qui dans le fond euh, donnent des vraies informations euh, euh, on, a, on a juste à les voir sur le World Economic Economic Forum, et on va tout de suite comprendre que ce plan, d'ailleurs, Claude Schwab, dans euh, ses deux livres, en parle ouvertement, dans le fond, qu'on est dans des changements de paradigme. Euh, selon ce que je vois, dans le fond, euh, la crise du coronavirus a bien adonné pour changer des nouveaux paradigmes euh, comme vous voyez le dollar américain est en train de se planter encore euh, l'or continue sa chute par contre et l'or euh, et, et l'argent sont vraiment massacrés euh, ces temps-ci euh, peut-être qu'il va y avoir un virement bientôt parce que dans le fond on sait les actifs qui euh, le bitcoin euh, répond à, à, au, à la chute du dollar mais l'or ne répond pas à la chute du dollar et c'est très bizarre comme circulation euh, mais on Greg Henry Menarino et c'est de la manipulation c'est JP Morgan qui manipule le prix de l'art pour pouvoir probablement avoir un meilleur prix mais dans le fond écoutez nous on, on on regarde ça on regarde le scénario et on va voir ce qui va se passer dans le futur euh, on va aller tout de suite justement on va commencer par regarder euh, euh, j'ai mis sur les articles sur euh, mon site mes deux sites dans le fond euh, euh, bon, ça, ça se trouve être l'article que j'ai mis de Charles Salant, vous pouvez aller voir ça. Euh, C'est un article que j'ai vu ce matin et je trouve ça vraiment, vraiment intéressant, encore sur « Real Investment Advice » et euh, ça parle justement, est-ce que le vaccin va guérir le ben, le commerce, l'économie, euh, et euh, l'article à l'actu, je vous installer la voir. Euh, tout simplement, on voit que, ben, là en ce moment, on est en, en euphorie, euh, le Russell les petites capitalisations, ça continue à exploser, euh, Smart cap, middle cap, tout s'en va vers la hausse, et le Standard de port continue, c'est monté, et... Euh, euh, ben sur l'article, on n'ira pas tout à décortiquer. Euh, Peut-être euh, revoir un peu euh, euh, ben les dettes, les fameuses dettes, les dettes continuent à augmenter au niveau des gouvernements, bien entendu, et vous le savez que ce n'est pas terminé encore. Les gouvernements vont encore euh, s'endetter de plus en plus, c'est ce qui fait en sorte que le dollar américain, lui, commence à baisser, et non seulement le gouvernement, mais les entreprises. Et là, on commence à vouloir faire des ententes avec les entreprises. On leur a donné euh, des bonbons au mois de mars, avril. Je parle je parle pas des petites entreprises, hein, mais des grandes entreprises. Et là, on commence à... En tout cas, notre terre, c'est commencé à demander des parts aux entreprises. J'ai vu l'article euh, la semaine dernière. Euh, au Canada, il n'y a pas encore rien de fait. Mais euh, ça va être à suivre aujourd'hui, Christian Christia Freeland, ce qu'elle va faire. Parce que dans le fond... Euh, on le voit très très bien que les entreprises euh, ont eu des bonbons mais il va falloir payer à quelque part et ici ça se trouve être le standard Poor's, comme vous j'ai montré souvent ce graphique là qui continue à monter allègrement à cause des injections monétaires pourtant les profits euh, des profits après les taxes là, euh, ben, ils sont encore mais c'est pas grave on sait les nouveaux paradigmes mais la banque centrale les banques centrales vont réacheter vont injectés, comme au Japon, vont injecter des dettes d'entreprise et vont continuer à faire tourner la machine. Euh, on, au Japon, c'est 200... Ben là, c'était 238% de la dette au PIB. Euh, là, ça doit être 240, 245. Je ne sais pas, je n'ai pas checké les... Euh, regardé les chiffres dernièrement. Aux États-Unis, on est rendu à 135%. On est passé de 106 à 135%. Au Canada, je n'ai pas vérifié. On, va, on est au-dessus de 100 parce qu'on était à 99%. Donc, euh, c'est ça, la première article parle de ça et la crise du COVID, c'est ce petit coin-là ici, mais on va continuer, euh, le, le, le produit intérieur brut va con continuer à monter, mais comme je vous avais dit, euh, en ce moment, c'est, euh, je pense, c'est 7 dollars injectés, euh, on parle du gouvernement américain, mais c'est un peu le même scénario au niveau du Canada ou des autres euh, pays, dollar euh, 7 dollars injectés euh, par les gouvernements donnent 1 dollar de produit intérieur brut. Donc, euh, c'est ça. Et euh, les, les, euh, les, euh, le taux d'intérêt va continuer, euh, même si quelques-uns disent que euh, le taux d'intérêt va monter, moi je pense que ça va prendre un bout parce que Jérôme Favre l'a dit pour assurer justement les, les entreprises. Et on va aller euh, pour euh, le Canada ici, c'est justement euh, ce que je vous ai dit, Christian Freeland qui va commencer. Euh, sa conférence, ben, sa conférence à, euh, euh, à, à l'Assemblée nationale, à, pour l'Assemblée nationale, excusez, au Parlement canadien, euh, cet après-midi à 16h que j'ai vu, euh, la mise à jour, donc, ça va être de, de parler des déficits que, dans ces prévisions, le gouvernement calculé à un niveau historique de 343, mais c'est 400 milliards, là, j'ai vu le chiffre, que la revision, euh, et là, ce qu'elle va peut-être remettre, parce que c'est pas clair ce qu'elle va dire, mais probablement elle va amener encore de, des bonbons pour les entreprises. De toute façon, elle n'a pas le choix parce qu'en ce moment, il y a plusieurs entreprises qui ne survivront pas, ça c'est sûr. Mais qu'est-ce qui arrive aussi avec les citoyens? Les citoyens qui sont, il y a des personnes qui n'ont jamais fait autant d'argent qu'aujourd'hui, mais il y a des personnes, des entreprises et des citoyens qui souffrent aujourd'hui. Donc, euh, ça va être euh, un discours très très important. J'ai mis l'article sur mon site Bourse Technique et euh, l'autre la, article que j'ai mis, c'est les grandes banques euh, qui se trouvent à être prudentes face à qu ce qui est arrivé parce qu'il y a gros des banques qui ont justement euh, fait des euh, pas, pas des remises de mais des attentes de paiement autant pour des, particules, des particuliers qui le demandaient, mettons des personnes qui avaient des immeubles à revenus tout ça. Et euh, les euh, les, euh, les entreprises qui okay. donc euh, tous ces euh, ces attentes de paiement ont fait en sorte que les banques euh, ont été obligées d'attendre euh, d'attendre le, le paiement mais ont fait des arrangements aujourd'hui euh, ce que les banques ont fait ils se sont gardés des grandes réserves parce qu'on sait que les banques peu importe que ça monte que ça descende les banques enregistrent toujours des grands grands grands, grands profits euh, ils trouvent toutes sortes d'entourloupettes pour euh, gonfler leur profit. Euh, au niveau de l'or, euh, bon, c'est ça, je veux de l'or, donc On va laisser. Ça, c'est deux articles que j'ai mis au, au niveau de l'or, mais on va aller voir euh, le graphique de l'or. Euh, OK. Euh, je vais aller voir euh, au niveau. On va se mettre en mode euh, mensuel. Bon. Euh, regardez ici l'or, je pourrais enlever. Euh, okay, attendez, ce sont pas long. celui-là, Ce qui arrive au niveau du scénario de l'art, euh, comme je vous dis, on a monté ici jusqu'en 2011. Euh, on a, on a défoncé la fameuse ligne ici. Euh, donc euh, où est-ce que le, là on pourrait nous conduire je ne sais pas peut-être qu'on est en train de creuser le euh, faire euh, vraiment le creux là parce que dans le fond on parle de, du nouveau vaccin qui est sorti mais dans le fond euh, euh, on là, le dernier qui vient de sortir c'est euh, Moderna, je pense qui dit qu'il est efficace à 100% mais ça change rien à l'économie à ce qui a été comme clash dans l'économie et c'est pour ça que euh, et on continue à en remettre au niveau du confinement et un autre euh, événement important, c'est Klaus Schwab, euh, celui qui a écrit euh, euh, la qu quatrième révolution industrielle, qui se trouve à être l'instigateur du World Forum économique, le, le, le Forum de Davos, qui s'en vient en en euh, juin, excusez, euh, vient de se créer un compte Twitter. J'ai vu ça rapidement comme ça. Donc, on commence à, à, on va commencer à entendre la propagande euh, des médias euh, du Forum économique euh, de Davos euh, qui s'en vient en juin. En tout cas, la date n'a pas encore été changée. On va voir ce qui va se passer cet hiver et on nous prépare tranquillement. Le dollar américain est en train de baisser, continue euh, euh, sa baisse. Regardez, euh, comme je vous avais dit, j'avais mis ma tendance comme ça, et on continue à, à baisser. Et je pense que 88, euh, l'index du dollar américain, 88, ça serait la première euh, étape qu'on pourrait atteindre, mais on va voir. Euh, écoutez, c'est pas moi qui décide du marché. Moi, je ne suis, comme je vous ai toujours dit, qu'un observateur. Au niveau de l'or, à, à long terme, comme je vous dis, j'ai pas changé mon on se l'usitait pas. je pense que il faut être patient. Par contre, euh, je ne sais pas si ça va résister. Donc, on est allé un petit peu plus bas que les anciens sommets ici. Euh, si on, on continue la chute, eh bien là, on va voir où -ce que ça va nous conduire. Mais par contre, il faut euh, regarder l'or, comme je vous ai toujours dit, à long terme, au niveau euh, des minières d'or, mais regarder sur le long terme. Dans le fond, c'est ce qu'on a connu, c'est cette petite baisse ici Ça, ça se trouve être les minières d'or et d'argent. Euh, donc, euh, qu'est-ce que je peux vous dire? Je, je peux rien dire d'autre. Euh, vous dire que l'or et les minières d'or, c'est un placement à long terme. Euh, au niveau des indices, bien là, comme on a encore notre grand mégaphone, euh, comment ça va se conclure, je ne sais pas. Euh, la Fed va probablement annoncer ses injections bientôt. Euh, tout est coordonné. Il hein? ne faut pas penser que les banques centrales euh, euh, envoient ça de leur... Euh, Mettons la, la, la FED, euh, Banque du Canada, euh, la BCE, euh, Banque d'Angleterre, que tout le monde euh, travaille. Ben non, non, ces banquiers-là, centraux, euh, travaillent tout en, tous ensemble. Ils savent exactement, c'est la planète, donc ça va être l'enjeu. Donc, euh, euh, ce qu'ils peuvent faire, c'est euh, inciter... Euh, euh, les baisse, dit qu'ils vont injecter des nouveaux capitaux. Des nouveaux capitaux. Et euh, vu que la devise américaine est, est en baisse, dans le fond, ben, ça serait un bon temps pour justement ce que la Fed a annoncé. C'est du long terme, mais leur pas propre crypto-devise. Donc, euh, on voit que tous ces mouvements-là vont aboutir, pas au forum de Davos nécessairement, mais le forum de Davos va être une un, un passerelle excellente pour émettre... Euh, euh, tout ce qu'on euh, euh, qu a comme nouveau plan pour euh, la planète. Donc, euh, on, on va nous faire accepter ça. Vous allez voir, pendant tout euh, euh, l'hiver qui s'en vient, on va, euh, les médias euh, euh, propagandes vont nous dire que c'est bon, que nous, les, les ceux qui sont contre euh, ces idéologies-là... Euh, euh, c'est ça. Euh, donc, <rire> c'est à suivre. Euh, comme je vous dis, on continue à suivre les marchés, mais là, en ce moment... C'est euh, en baisse euh, au niveau des indices, mais ça ne veut rien dire. Là. On attend ce que les banques centrales vont faire. Au niveau du Canada, c'est sûr. On attend la déclaration de Christia Freeland à 16h et on se revient bientôt.